Mobilisation des cervicales en regardant sur le côté, lentement, sans forcer. Je regarde vers le haut. Attention de ne pas bloquer les cervicales en arrière. Puis je regarde devant, sur le côté, vers le haut. Puis par dessus l'épaule vers le bas voilà ces mouvements sont simples mais il faut être vraiment attentif pour ne pas vous faire mal et penser à ne mobiliser que les cervicales pas le reste du corps